Salut les trogues, salut les trogues! Alors là, on est sur le 3 de Naruto, le chocolat nu, qui le Ninja Store. Génération! Le 3, il start. est sorti, mais c'est pas lui! <rires> <rires> okay, c'est impossible à suivre! Euh... Donc Est-ce que tu peux te parler aussi du principe? Alors, le principe, c'est comme les deux autres, c'est un jeu de combat tiré du célèbre manga Naruto. Sauf que cette fois-ci on va pas suivre euh, comme dans les deux premières euh, périodes de l'histoire, Shippuden ou la première période dans les deux premiers opus. C'est on va suivre alors, toute la période, ça veut dire euh, Shippuden, toute l'histoire, donc on va avoir tous les personnages de ces deux, euh, des deux jeux en fait d'avant, et euh, des personnages qui euh, sont sortis euh, entre la sortie des deux, comme euh, le personnage que je contrôle ici, qui est euh, le Tsushikage. D'accord, alors euh, quand même un jeu de combat. Alors le gameplay, un tiens, le gameplay, donc, comme les deux premiers euh, Comme les deux premiers euh, <rire> de cette série euh, Désolé ça va être un gameplay assez simpliste hein, Pour un fans gros gros jeux de combat La Street Fighter, etc. Et à la société, et, euh, au kit euh, ou autre, au casu Mais euh, bon, ça a quand même certains avantages comme par exemple, c'est accessible à tous. Ouais, voilà, on peut vite apprendre. Ça. On peut vite oui, on peut vite apprendre. apprendre. On n'est pas aussi noob que moi. Voilà, à, à apprendre, c'est vite fait. Parce que quand même, je fais un, tous les combos de malade, c'est bourrine sur B la plupart du temps, et après il y a quelques combos. Parce qu'avec moi, t'as essayé quand même, hein. je pas souligner, c'est nécessaire je de l'apprendre, mais la ouais, attitude a toujours repris le truc. Oh, oui. Non, mais toi, les jeux de combat, c'est pas ça. Ouais, <rire> euh, ouais, sur Street Fighter, je te défonce. Hein. Des fois des fois, bon bah on va faire on va faire <rire> okay, on fera <rire> après. Okay. Euh... Donc est-ce que tu peux nous parler des modes de jeu Donc alors il y a plusieurs modes ce, ce, ce comment dire ce, ce, ce jeu a été très axé sur le combat contrairement aux autres, donc il y a le mode histoire d'habitude comme d'habitude. Il voulait beaucoup moins bien que dans les deux premiers. Si on peut pas dire qu'il est pas un peu nul. Euh, en fait c'est juste, juste un enchaînement de combats avec euh, des scènes où les gens parlent Oui coup, ouais. Il y a juste au début à la fin où il y a de superbes animés. Sinon après on va avoir euh, un mode survie, on va devoir battre tous les adversaires possibles Et un mode tournoi euh, Et un mode tournoi mmh. qu'on va vous montrer juste après Et donc là c'est les classements, t'as des... Euh... Là, bah comme d'habitude on bah, va. faire un euh... peu la chasse ouais, oui. ça sert un peu à rien Moi, n... ça sert un peu à rien parce que ça vous fait gagner des rios c'est-à-dire de, de l'argent qui vous permet d'acheter des puits. Oh C'est juste oh. pour du bonus. Oh. Oh. Oh. Voilà. <rire> voilà. Voilà, un euh... trophée. Ok, bon bah je vais te. on se retrouve tout de suite sur le bois. Oh. Tournoi et, et donc euh, bah, nous voilà dans un tournoi Voilà dans un mode tournoi et j'ai pris un autre petit si jeu de personnage je comme dans là, ah ouais, a... les autres. Voilà c'est mes préférés les marionnettes. Ah, le le la grand-mère hein, Oui tôt moi tôt. je suis la grand-mère, j'adore grand-mère Chiyo et euh... Voilà dans le Jugo, le pas, parce que c'est un super personnage Super chance contre les gens Un gros pour un, Jugo c'est un il a pas Voilà donc... Ok, et euh... euh <rire> j'ai envie de revenir un peu sur euh, l'univers, hein, tout ce genre, je Voilà, donc euh... Y a, y a... Ouais, <rire> euh... Bah, ouais, j'ai connu les deux premiers fois, c'était un petit peu des... <rire> ouais, assez, ouais ils, leur ils leur ont été quoi. améliorés ouais, par rapport aux deux autres. C'est quand même amélioré, parce que là, on a vraiment été joué un peu de, euh, dans un même manga et pas dans un espèce de truc électro-générique, ouais, les d'accord J'aurais bien aimé, c'est qu'on blanc, genre en mode <rire> Ouais, hein, en ça c'est pas ça disponible, disponible. Ouais. Après au niveau du jeu, ça se fait pas mal, ça colle bien avec l'univers euh... Ouais c'est vrai que les musiques c'est un... Ouais Comme je dis, il y a toujours les, les, les animés au début là. Autant au niveau de la musique et... Donc, On a un combat quand même... Euh... Premier Okage Madara qui. Est... Oh, ah, quand vous allez, quand, quand vous euh, débloquerez, vous allez voir, Je pense que l'univers quand même dans le mode. Ouais. Parce voilà. que euh, les autres, c'était vraiment un peu bizarre parfois. Des fois, ouais. Moi, j'adore l'effet aussi <rire> KO. <rire> ouais. Ça, ça c'est pas mal. Donc on est dans un mode tournoi. Euh, de ah, de nombreux quoi. modes de combat. Donc on n'a pas, j'ai remarqué qu'on n'a pas encore trop parlé des, des améliorations au niveau du combat qui sont très, très présentes et, et qui ça, Parce que ça, ça, comment dire, ça, ça on va dire, euh, mis un terme à certaines, euh, certains problèmes qu'il y avait dans les deux autres jeux. Qui étaient déjà les, les permutations, qui étaient beaucoup trop simples à faire. Donc là on a des permutations qui sont tout aussi simples, mais qui sont limitées, donc il faut réfléchir avant de les utiliser. Et euh, on a aussi des consoles, ça veut dire quand, euh, quand vous êtes dans un enchaînement, vous pouvez arrêter votre enchaînement et refoncer sur euh, l'adversaire. Euh, ah c'est bien ça, ça rajoute un voilà, peu Voilà, ça, ça rajoute de, plus de, plus de, plus de, plus de plus. la tactique, ouais. etc. C'est pas du genre je, te, je me tape, je, te, je me permute, je te retape, je te permute, et voilà. Est-ce que le jeu est tombé dans la... Euh... Dans, voilà. le, dans le plus grand problème de tous les jeux de combat, est-ce que les personnages sont équilibrés ou pas Oui, les personnages sont, sont, sont, je trouve, sont tous équilibrés. Après, on a tous des préférences. Ah, hein, c'est sûr, ouais. Euh... Mais après, une euh, ouais, ouais, ouais, sont... mais, euh, quand on vraiment... joue en ligne, on ne fait pas défoncer par un coréen est coréen, par un personnage que t'as jamais vu. Non, <rire> non, non, non, non, non, mais euh, genre, je vais enlever la journée des mecs qui euh, me sont les, les personnages les plus forts dans la série, qui vont être les Okage, comme, euh, comme le premier là. Ouais. Euh, on va avoir aussi, avoir aussi les Arlequins ou tout ce genre là, et après c'est des partages, encore tes chances. Ou oui euh, bah moi euh, je joue qu'avec les marogets et j'arrive à gagner quoi. Ah oui. bon, gens, <rires> <les> euh... <rires> <rires> Allez, on vous dit salut. salut.